Non, c'est toi Attends, moi je veux vérifier si c'est ouais, bon. Je veux vérifier si c'est ouais, bon. C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Attends, attends. Non, justement, justement, sa tête. Vas-y, <consigouguese> à 3, à 3, il court. 1, 2, 3. Allez, vas-y, vas-y. faire une fiche Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui on est à Chabeuil pour le FTC Sud-Est 2022, premier tournoi en équipe de 8 organisé par l'AOSFF, la Fédération Française des Jobs-Sigmar, qui nous a d'ailleurs fait l'honneur de nous inviter pour suivre cet événement. Au programme de cette vidéo Insider, des interviews des différents acteurs de la scène compétitive OS, les joueurs, les organisateurs, les membres de la OSFF, etc. ainsi que quelques images des coulisses d'un tournoi c'est-à-dire les moments qu'on ne voit pas généralement c'est-à-dire le moment des repas, les échanges entre les joueurs, les pairings vous verrez, on vous expliquera un peu plus en détail ce que c'est comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est quelque chose d'un peu obscur quand on n'a pas l'habitude de le faire et tout de suite nous allons faire un petit tour dans la salle pour voir un peu bah, déjà les armées qui sont vraiment magnifiques, euh, toutes les armées sont peintes. Je n'ai pas vu de, de non peintes pour l'instant. Euh, et il y a du bon niveau de peinture, donc euh, voilà, on va en profiter un peu, voir un peu à quoi ça ressemble tout ça, et voir aussi un peu les joueurs qui se préparent, etc. C'est parti. Je me retrouve à tout seigneur, tout honneur comme on dit, je suis avec le président de l'AOSFF, je vais te laisser te présenter. Très bien, donc je suis Sumit, effectivement président fondateur de l'AOSFF euh, il y a trois ans. Euh, donc bon c'est un projet qu'on a monté à plusieurs, on a eu euh, l'occasion de travailler avec euh, beaucoup Sarentai, des personnes au corps arbitral et je remercie toutes les personnes de la première heure qui pour certaines sont parties sur euh, d'autres horizons mais en tout cas euh, tout ce que vous allez voir derrière nous par la suite c'est grâce à vous les gars, donc encore merci. Euh, alors bah, première question parce que tout le monde ne connaît pas forcément, qu'est-ce que la OSFF c'est quoi vos actions Et voilà. Euh... Alors là au SFF, euh, en fait, le but euh, du projet de monter l'association, ça a vraiment été de donner de la visibilité à beaucoup de joueurs de toute région pour pouvoir euh, finalement, derrière, faire du compétitif, pouvoir euh, aller à l'académie pour être recruté aussi pour l'équipe de France et ainsi de suite parce que euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, on avait vraiment une équipe de France très parisienne euh, parce que en même temps, le capitaine, bah, euh, avait la vision que sur quelques joueurs qui, forcément, étaient dans sa périphérie et on voulait donner vraiment euh, cette vision de l'ensemble de la communauté de, de l'AOS euh, pour euh, pouvoir participer à ce type d'événement. Il y a eu aussi euh, un deuxième point, c'était surtout le, aussi le côté rassemblement. Euh, pouvoir se rencontrer et là, on en est à bon, la troisième euh, FSC et la première FTC. C'est la première fois, en tout cas cette année, qu'on arrive à faire euh, des circuits complets Mm -hmm. Mais déjà dès le départ, même si ça a été fait partiellement, ça a permis de rencontrer les autres. Et aujourd'hui, bah, quand on revient sur nos tournois, en fait, on revient passer un week-end avec les collègues. Magarement. On se régale, bonne ambiance, très belle rencontre. Euh, c'est ouais. le cas pour l'instant, pour... ça marche bien Oui, <rire> ouais, effectivement, bon, sauf quelques journalistes qui nous embêtent un peu. Euh, chiant, voilà, c'est ça. Des <rire> euh, petite parenthèse, c'est vrai qu'on n'a pas encore précisé FTC, FSC. Euh, French Team Cup. Pour la FTC. Voilà, donc euh, tournoi en équipe, donc ça c'est le premier organisé par la SFF. Exactement. Et FTC euh, French Single Cup, donc tournoi en solo. Tout à euh, fait. Dont la dernière édition a eu lieu euh, fin d'année dernière. C'est ouais, exactement euh, ça, clôturée, avec justement. la finale qui s'était passée à Limoges, euh, gagnée par Gultar. Qui n'avait pas démérité. Bravo Gultar. Exactement. Alors pour vous donner un peu le, les structures des FSC, FTC, actuellement, parce qu'on va sûrement faire évoluer euh, là avec cette première expérience complète euh, un peu le modèle pour que ça corresponde mieux aux besoins de la communauté. Mais pour l'instant, ça a été euh, pour, que ce soit FSC ou FTC, c'est cinq étapes qualificatives: Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est, Nord-Ouest, IDF Centre. Et sur ces étapes qualificatives, sont sélectionnées des personnes pour aller en finale suivant donc le résultat de, de ces qualifs ce qui permet vraiment d'aller euh, en méritocratie aussi et sur une finale finalement on a des gens de tout horizon ce qui est super intéressant ouais, ça, prend, ça prend typiquement le, bah, une ligue hein, tout bah, à vrai, fait c est, c est, tout euh, à fait euh, un format très sportif oui et, euh, bah, ouais, ça, ça, ça permet de Faire ressortir des gens qu'on ne voit pas beaucoup. C'est ça, on a certaines personnes qui n'avaient jamais fait de tournoi, notamment l'année dernière, Gultar. Enfin, il a fait quelques petits tournois club, etc. Mais première fois qu'il vient sur un gros tournoi, il avait gagné l'année dernière la FSC Sud-Est, si je ne me trompe pas. Bon, pas de finale l'année dernière. Cette année, il devient même champion de France. Et du coup, l'année dernière, ça lui a permis aussi d'être recruté pour l'équipe de France et aller jouer au World. Le tout en six mois, alors que c'était un joueur inconnu. C'est fou, c'est beau comme ça a évolué. Oui, oui. du coup, nos objectifs, en tout cas, là-dessus, sont atteints. Bah ouais. euh, alors, revenons un peu sur les actions de la, de la OSFF. Euh, c'est pas que de l'organisation, enfin, c'est de l'organisation de tournois. Tout à euh, fait. C'est aussi un Mais corps arbitral. Que. Exactement. Et donc, euh... ce corps arbitral qui est vraiment la base, euh, finalement, de, de notre structure, puisque l'idée, dans un circuit, c'est d'avoir, justement, un même rule pack, avoir les mêmes clarifications de règles faites sur... Toutes les étapes pour avoir vraiment quelque chose d'homogène. On sait quand on va euh, finalement sur euh, un tournoi de la OSFF ou même pour certains clubs qui organisent euh, des tournois en reprenant nos rule packs, les joueurs savent à quoi s'attendre. Pas de surprise, pas de euh, Ah, on fait pas de figurine lente alors que là-bas on le faisait, du coup ma liste est plus bonne. Bref, on sait où on met les pieds. Euh, bah, alors, moi, Classic War Wargame, oui. on est plus 40k en termes d'ADN, donc on connaît bien la FEC. Oui. Bon, on peut vous comparer. Euh, oui, on euh, pourrait faire un peu. comparatif, effectivement. Voilà. Euh, Est-ce que, comme la FEC, vous aidez aussi des, des, des, des petits assos ou des choses Vous Alors, aidez à faire des tournois ou pas Aujourd'hui, en fait, on va aider les assos dans, la, dans les moyens disponibles, c'est-à-dire surtout envoyer des arbitres mm -hmm. quand on nous le demande. Ça, on va les aider euh, sur du rule pack. On a la possibilité aussi, potentiellement, si certains euh, le souhaitent, pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, mais euh, ouvrir et euh, leur événement sur notre site pour gérer les paiements, les inscriptions. Voilà, on est vraiment en accompagnement là-dessus. Mais on aimerait plus tard, mais aujourd'hui, on manque un peu de personnel aussi, accompagner sur l'animation, type créer des campagnes narratives que des clubs pourraient, pourraient suivre, voire même faire des événements narratifs. Aujourd'hui, on est à mon goût, en tant que président, trop sur le compétitif, mais ce n'est pas l'envie qui nous manque, ça va être le manque, euh, finalement, de bénévoles euh, dans les équipes. D'accord. Donc, dans ce cas, moi, voilà, j'aime vivre mon, mon hobby euh, à ma manière, etc. Et peut-être vouloir organiser des choses. Oui. Ça, ça peut Vous Vous avez peut-être envie de faire ça. Est-ce qu'on oui. peut donc euh, contacter la SFA Comment on fait pour euh, pour, euh, pour nous contacter, là pour entrer là-dedans Alors, c'est tout simple, en fait. Vous avez plusieurs voies d'entrée. On a un Discord à OSFF. Euh, vous avez l'adresse du Discord sur l'arbitre, euh, le, pardon, le site AOSFF.fr. Vous avez aussi... Bien dans la description, hein, bien sûr. On le retrouvera, je te remercie. <rire> on a aussi euh, donc, euh, un onglet contact, toujours sur le site. Vous allez avoir notre Facebook sur lequel nous pouvons, enfin, vous pouvez nous contacter. On a le webmaster qui répond, on a notre référent communication. Je vous fais coucou les gars, <rire> gros, gros taf, gros boulot. Et du coup, voilà, c'est vraiment assez simple. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez aussi investi de vous, envie de vous investir pour la communauté. Venez, on vous accueille les bras grands ouverts. Vous nous dites ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire. Et on arrivera à, à travailler ensemble. C'est voilà, euh, n'hésitez pas vraiment. Bah, voilà. Mais euh, c'est comme ça qu'on fait vivre la chose. Je rappelle que euh, c'est bénévole. C'est bénévole, tout à bénévole, fait. C'est c'est des gens qui, euh, qui mettent leur vie là-dedans Oui. Ouais, de proposer ouais. des choses comme ça, qui est vraiment, c'est colossal. Euh, donc, déjà, merci, les pour cette, cette initiative. Euh, voilà, et si, donc si vous voulez en faire partie, je pense que oui. c'est ouvert à. à tout Effectivement. Le monde. Et Effectivement, euh, C'est juste de l'envie, donc allez-y, foncez, euh, ça sera du bien pour vous, pour nous, pour tout le monde. Donc, euh, voilà. Des belles rencontres, une bonne ambiance de travail, et si on veut faire le point un peu sur les bénévoles, c'est vrai qu'on doit être euh, une dizaine sur le corps organisationnel de l'association. Mmh. Donc là on manque un peu de monde. Euh, au niveau des arbitres, on a à peu près 25 arbitres sur tout le territoire. Donc ça, le chiffre est bien, mais notre souci c'est que c'est mal réparti sur, euh, sur la carte. On a beaucoup d'arbitres en Sud-Est, pas mal en IDF Centre, et sur les autres régions, que ce soit sud-ouest, nord-est, nord-ouest. Malheureusement, on a 3-4 arbitres de chaque côté, même pas des fois, qui se courent après. Et on a vraiment besoin de renforcer ces équipes comme pour, enfin pour accompagner les clubs, pour les étapes qui sont faites aussi dans ces régions. Donc n'hésitez pas pour venir en tant qu'arbitre. Là aussi, pas besoin d'avoir un gros niveau. On vous accompagne pour évoluer en niveau d'arbitrage, notamment aussi en faisant des discussions de règles, des débats. Vous n'êtes jamais seul non plus pour arbitrer sur des événements à OSFF. On a toujours quand même un arbitre expérimenté référent. Et voilà, faut pas avoir peur en tout cas de, de s'engager dans le programme arbitral. C'est une super aventure là aussi. Carrément. Ah. Eh bien écoute, euh, je crois qu'on fait. On est pas mal. Tout dit, puis on se redira des choses s'il faut. Euh, je te remercie. Ben, merci à vous surtout. Merci de couvrir un, un événement justement sur le territoire français. C'est vrai que ça a manqué un peu. Ouais. Euh, en tout cas en AOS. Et là, ça fait grandement plaisir de mettre la communauté en avant. J'espère ouais. que tout le monde passera un bon week-end. C'est pas j'espère, c'est même j'en doute pas. Oui, bah, moi je kiffe donc. Et... C'est sûr que ça, ça va être bien. Bah, parfait. Et en tout cas, merci de suivre et profitez bien de la vidéo. A très bientôt. Et bon tour oui à toi. Merci. A plus. Et après, par rapport aux, aux tables, tu sais, quand, quand on va faire les pairings, après, on va choisir les joueurs choisissent les tables en fait. Et du coup, faut, quand tu, quand, si tu as le choix de choisir ta table, il faut que tu prennes une table du coup, avec le moins de décor. Pour ouais, en, en fait, le top ragos soit le plus lit possible. C'est pour ça qu'on a plus besoin en fait. C'est le de, de table. Plus en fait, mon centre, il passe ne sait pas. Donc que que je suis. J'ai qui ont pas... Ouais, mais. Il y a les le infos. Venez, venez à peine. On doit faire euh, tout le tour. Les, euh, les arbres, euh, du coup, euh, ne doivent pas euh, être déplacés. les retirez ouais, pas. Ça, ouais. Et ils sont infranchissables, ouais. eux, sur leur simple entier. Par contre, ils n'ont pas euh, fixé ce truc. C'est ça, c'est du euh, coup. Si Attends, sur ça, il y a un autre truc. Il si a une chantier ici de l'arbre. Alors, d'expliquer les conventions du tournoi, notamment en rapport au décor et. Les hauteurs, les conséquences que ça peut avoir sur les charges et les placements. il y a débat. Il y avait débat sur les barricades, mais après, enfin, pas de débat, c'est euh, il y avait des règles qui avaient été mises en, pré en préalable sur, sur les barricades. Et euh, du coup, bah, on vient de se mettre en accord entre arbitre et, euh, et capitaine. Du coup, le capitaine a dit que sur le site de la SFF et sur le Discord, les règles avaient été écrites telles qu'elles. Donc justement, bah on s'était mis d'accord que ce soit Tekken. Donc euh, voilà, on a appelé tous les capitaines pour mettre, euh, pour mettre en place tout ça. Aussi vis-à-vis -vis des règles Iron Joe euh, qui pouvaient être sujets à débat. Donc, euh, donc voilà, Comme, le but du jeu c'est de faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de contentieux et que, et que tout le monde passe un bon moment. Par contre, c'est 100% en fait. Parce oh, tu que fais ça. même t'approcher de ce que tu as à la phase de dégâts. Pas de dégâts. Tu peux relancer tout ce que tu as raté. Mmh. Bah, Ils est estiment que. C'est un truc qui est en train de fléchir. Dès qu'il y a plus de 4 en c'était pas bien. Il un mec qui se cachait. Il y a deux petits qui peuvent défendre la backline, c'est y a trois gros qui assent. Ok, les gars. Allez gars. Ouais. Guillaume ah. fait un pairing, de qualité. Oh, il hésite, il doute C'est un pairing C'est quoi, Guillaume c'est quand le chef, il dit, va taper ce méchant pas beau en face. Ça correspond à l'appareillement des, des euh, euh, attaques défense. Ouais, Donc en l'occurrence, ouais, là, là on envoie une armée qui va être jetée et eux, ils vont envoyer deux défenseurs contre cette armée. On va choisir parmi ces deux et eux, ils vont faire la même chose. On a perdu le temps. Il choisit sa table, quoi. défi de l'équipe. C'est qu'un gros hein. Ouais. <rire> en, fait, en vrai, je partirais bien sur ça. Mmh. Et on se retrouve avec moi, Sarantai. Allo tout le monde euh, Déjà, Sarantai, merci à toi. C'est ah toi qui, qui as invité Creative Wargame pour cet événement. Enfin, c'est la OSFF. Euh, oui, moi, oui, mais euh, c'est toi qui m'as contacté et merci de, pour la proposition. Euh, moi, je kiffe. Euh, euh, nous aussi, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un. En plus, tu euh, on, on commence bien cette première étape FTC avec, bah, rempli huit équipes qui sont là, euh, toutes contentes de venir. Mm -hmm. Franchement, euh, tout le monde est très content que tu sois là. Donc, euh, bon, ça bah. fait plaisir. Merci à vous de regarder aussi. <rire> bah, c'est cool, alors. Euh, je vais te faire l'affront de demander de te présenter. <rire> bah, bonjour tout le monde, Du coup, moi, je suis Guillaume Garnier alias Sarantai, donc, euh, bah, capitaine de l'équipe de France et aujourd'hui bah, capitaine de l'équipe Académie parce qu'on a une, une préparation pour avoir l'équipe de France qui s'appelle l'Académie. Donc allez voir sur la OSFf pour voir un petit peu tout ça. Là aujourd'hui, on est sur un tournoi organisé par la OSFf justement qui prévoit de faire des étapes régionales. Donc là, on est sur l'étape sud-est à Chabeuil, donc juste à côté de Valence plutôt bien situé pour la région, non, ouais. <rire> donc c'est pas mal, nous ça nous a fait une petite trotte pour venir quand même. <rire> Mais euh, voilà, et euh, aujourd'hui du coup on a cette équipes de la région, plus une team académie qui me permet moi bah, de tester des joueurs, tester des rosters et bah, de voir un petit peu dans le méta réellement ce qui sort du lot avec une team de 8, parce que justement, pour l'instant, même à l'étranger, il n'y a pas de tournoi en team de 8. Donc, ouais. euh, non, pour l'instant, il n'y en a pas encore, donc les statistiques, etc., d'autres chaînes YouTube sont en train d'analyser tout ça dès que le tournoi sera terminé, donc euh, réellement, c'est un plaisir de pouvoir tester dans le dur, dans le réel, et de ne pas avoir des, juste de la théorie. Franchement, ouais. c'est un énorme plus, donc euh, voilà. Bah, bah, du coup, toi, tu es là aussi en observateur donc Tout à fait, c'est vrai que je ne joue pas, je suis un capitaine coach. Mm -hmm. Ça fait plusieurs années que je fais ça, je, me... je fais des tournois solo moi-même parce que je me suis aperçu que quand j'ai voulu passer coach, au début j'ai fait 100% coach, je ne jouais pas mm -hmm. du tout, et bah, j'avais un décalage avec mes joueurs euh, qui n'osaient pas forcément me dire des choses qui constataient sur table ou qui se rendaient pas compte des choses. Et Du coup, je pense qu'il faut euh, continuer à jouer pour, euh, pour bien se visualiser la méta, etc. Et donc du coup, en solo, je joue en team, bah, je dirige une équipe et je ne joue pas justement pour pouvoir essayer d'observer les joueurs. Comme j'ai dit, je suis aussi là pour bah, faire une sélection de l'équipe de France et bah, voir comment, dans les conditions réelles, en leur mettant la pression, voir aussi qui s'entend avec qui, parce que c'est super important quand vous allez à un tournoi ouais. international qui est aussi dur que les Worlds, bah, si jamais il euh, y a des dissensions dans l'équipe ou quelqu'un d'un peu plus faible mentalement, quand je dis comment on s'entend, c'est aussi comment ils gèrent leur stress, comment ils gèrent leur fatigue. Euh, bah, mine de rien, 5 jours avec 11 parties, c'est beaucoup. <rire> Là, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, on est juste à 5 ouais. parties, mais ça permet de visualiser un peu tout ça. L'interaction, si stress euh, voilà, voilà. Mais c'est vrai que euh, l'idée, ce pas de les meilleurs joueurs, forcément. Alors, ben ça, ça c'est ma version des choses. <rire> oui, bah oui. Enfin, on a. Bon, pour ceux de ma génération, euh, on voit euh, dans et Tom, par exemple s'ils prennent tous les capitaines les meilleurs, bah, ça se passe pas bien. <rire> c'est <rire> vrai que ça ne s'est pas bien passé pour la team Japan à ce moment-là. <rire> euh, donc il y a aussi une synergie d'équipe, etc. Parce que c'est un jeu d'équipe là. Tout à fait, bah, mine de rien, il faut se soutenir les uns les autres. Mmh. On a tous l'impression qu'on bah, est sur notre table et que ça ne va pas influer de faire avec les autres. Et ben bah, en fait, détrompez-vous. Euh, comme là vous pouvez le voir, par exemple, vous avez même un monsieur torse nu, tout au fond. On va le voir de plus près. <rire> il, il aide son équipe à la motiver en lui apportant un peu de fun, etc. Enfin, il y a, ça fait partie de la cohésion d'équipe, tout ça. Pour bon, moi, les miens, ils sont habillés. <rire> il y a un dress code, quand même. <rire> Exactement. Euh, donc, en parlant des tiens, euh, c'est des équipes de 8. Tout hein. à fait. Euh, si j'ai bien compris, tu as 4 joueurs qui sont connus équipe de France. Et tu en as pris 4 frais, on va dire. Tout à fait. Euh, alors. Est-ce que tu as une stratégie est que, Quel est ton objectif là dans, la, dans, alors, dans cette, cette... Alors là, équipe Là, c'est déjà de voir comment ils réagissent. Déjà, il y a le roster que je veux tester. Mm -hmm. Et c'était des joueurs qui étaient intéressés par jouer ces armées-là. Parce que, mine de rien, il y a les deux à tester. Le roster, savoir si cette armée-là est forte et ouais. si ce joueur-là est fort avec cette armée-là. Maintenant, je suis assez open-minded dans le sens où, je pense qu'on a pu le voir l'année dernière avec Camille, où il s'était entraîné pendant, je pense, au moins 9 mois sur idonet. Et un mois avant les Worlds, euh, je l'ai fait changer pour Nurgle <rire> en urgence parce que je trouvais que la Nurgle, justement en test comme ici, euh, lors de tournois, je la trouvais beaucoup plus pertinente. Elle m'apportait beaucoup plus de choses au niveau de mes périls. Donc du coup, bah, on a changé. Donc, comme quoi je suis pas attaché à, à faire ça et j'espère que les prochains capitaines euh, après moi ne seront pas attachés là-dessus. Comme tu le dis, moi je suis sur un système de méritocratie. Je pense que les gens doivent mériter d'être dans l'équipe dans de France. Mais en même temps, je ne veux pas que ce soit attaché. Genre, comme je l'ai dit, à tous les joueurs de l'équipe de France euh, de l'année dernière, leur place n'est pas assurée, très clairement. Euh, ça dépend de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils ont envie de faire aussi, parce qu'on n'a pas tous le temps, l'envie de, de démettre autant d'investissements dans le hobby, que ce soit financier ou en temps ou en émotionnel aussi, parce oui, que, que c'est de la charge mentale, c'est des émotions qu'on peut avoir des fois qu'on préférait mettre dans le couple ou autre. On me reproche des fois de ne pas mettre dans le couple. <rire> Dédicace à mon épouse. <rire> Mais bon, donc voilà, du coup effectivement, le principe c'est de prendre les nouveaux joueurs, de voir comment ils bah, comment ils vont supporter tout ça, comment ils interagissent avec moi aussi, parce que mine de rien, j'ai mon petit caractère. <rire> moi j'observe je... <rire> très maternel, <rire> ou paternel. Hein, euh, il y a, euh, euh, y a, euh, y a euh, un peu des deux, il euh, y a des euh, moments voilà. a des moments papa, ah, euh... Ouais, euh... <rire> Euh, on fait comme on veut, hein, des fois. Non mais le temps ouais. peut vite monter des fois, quand ouais. on n'a pas ce qu'on obtient, etc. Euh, faut, il voilà, faut, faut être ferme, mais pas trop. <rire> Donc voilà, un gant de fer.. Euh, non, une main de fer dans un gant de velours, j'essaye. Mais voilà. Donc c'est un petit peu ça le but, euh, d'essayer de voir un petit peu tout le monde et puis bah, se faire plaisir aussi, parce que bon, on est là pour les tests, etc. Mais c'est vrai que on est quand même sur un tournoi, il y a de l'humain. Ça fait plaisir de revoir tout le monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la team. Les gens sont contents de se voir. Euh... très clair. Non, tout ça le en fait connaît, plaisir c'est fou ah, non pas tout ah, mais tout le monde, euh, ouais, y a, ça correspond des, ça des de potes, de potes qui se retrouvent c'est C'est exactement ça et ça fait plaisir de ouf et franchement autour d'un bon repas et de bonnes parties, ça va faire du bien c'est clair c'est chouette d'avoir cet esprit communautaire qui est assez cool euh, bah du coup tu as besoin d'avis, donc n'hésitez pas, euh, les commentaires euh, sont lus et ah, en, en, en leur importance. Je hein. pense que les gens ont vu, la dernière euh, vidéo méta, j'ai répondu oui, à question. Je... en vrai attaqué. tout m'intéresse. Euh, ouais. Si jamais il y a quelqu'un qui a une idée d'une euh, liste que moi j'ai pas vu dans la méta, enfin que moi je vois tout seul évidemment, mais qu'on n'a pas vu dans la méta, bah, en vrai on écoute, hmm. parce que euh, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout malheureusement. D'ailleurs on s'est fait surprendre à certains worlds, pas les derniers, mais ceux de 2019. Il euh, y a des listes qui nous ont, pff, ont complètement ouais, surpris, euh, mindfuck, euh, si je peux me permettre, et réellement, euh, bah, peut-être que si on avait plus discuté avec la communauté, on n'aurait pas été surpris comme ça. l'est. Mm -hmm. Donc euh, réellement, ah, on... observer ce qui se fait. De toute façon, on retrouve, euh, on retrouve là toutes les listes, etc. Sur le site de, de la SFF. SFF, exactement, donc les que... joueurs, les listes. Les le lien en description et allez-y. Euh, donc euh, n'hésitez pas à jeter un œil, si vous avez des retours à faire, faites-les. Euh, voilà, si vous <rire> voulez faire vos paris. Là, <rire> avant <rire> la fin de la vidéo, tant que vous pouvez. <rire> oui, <rire> euh, et aussi donc, euh, bah, si vous voulez commenter ce format de, de, de championnat, etc. Euh, allez-y, voilà. Vos retours sont importants, c'est vous qui faites le, le jeu aussi. Tout à fait. Donc, euh, bah, voilà. que, comme je dis toujours, en fait, mon principe à moi, c'est ma vision des choses, c'est il faut qu'on aide la communauté parce que la communauté doit nous aider. Mmh. Si je voulais juste faire du copinage à prendre mes potes à moi, ce qui n'a déjà pas été le cas l'année dernière et qui, je pense, ne sera pas le cas cette année non plus, euh, bah du coup, en fait, je ne fais pas grossir la communauté et à long terme, bah, l'équipe de France, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, y perdra. Oui. Euh, donc l'intérêt, c'est de vous aider vous, pour que vous nous aidiez Noël Win-win-win Exactement, après c'est ma vision des choses, on, peut... on verra si... si ça passe, mais c'est vrai que l'année dernière, ça a bien porté ses fruits, ouais. et j'étais ultra content de voir le soutien qui a pu y avoir en amont, en aval, pendant, enfin c'était dingue, donc bah, un grand merci à vous vraiment. Bon bah, Creative War Games, de toute façon va suivre l'évolution de cette équipe et de bah, l'équipe voilà, de, de France, euh, bah, donc vous verrez au fil des vidéos comment ça se passe, euh, sans tête, je te remercie. Bah, merci à toi, franchement euh, bon, bon, ça fait super plaisir <rire> de te voir là, <rire> bah, moi, surtout ta bonne content. humeur, c'est impressionnant de voir. Euh, le, le setup installé, l'implication que, que tu apportes là-dedans, euh, tout en étant toujours de bonne humeur parce que des fois il y a forcément des couacs, etc. Ah, comme non, on, non, bah, c nous que, dans une C'est que du plaisir là pour bah, ça. Bah, franchement, bon, euh, ça, ça fait plaisir. Écoute, on, bon, on se retrouve à ce moment dans la journée, euh, on fera un point euh, à la fin de chaque ronde pour voir euh, ce qu'il en est un peu. Ouais, si je, je, suis, bon, euh, si je suis défaitiste, peut-être euh, on vrai, va. Ouais, <rire> Bien, euh, bah, l <rire> à tout à l'heure. A tout à l'heure. Ciao ciao. Je de vous appeler Là, la la là, euh... là de ces... euh, de pas la euh, bah écoute, je, je pense qu'on qu va, va tenter de suite en général. Très bien. Je de de coups, ça je suis au dessus, Là. Il y a 22. On euh, de hein. va ouais. La pub, vraiment... le le de je les Je longtemps. classique. en avant, donc deux plus 2 deux plus. Ah, moi, pas ça, moi, je vois Gultar qui erre entre les tables. Il a dû terminer. On va essayer de le frapper. Gultar. Et... Gultar. Oh. Bonjour Bonjour euh, bah, Je viens faire le point, je vois que tu as terminé ta, ta partie. Qu'en est-il Alors j'ai fait 12-8 contre une liste de Nurgle jouée par Corsair. Donc ça correspond aux nos estimés respectifs. Moi je pensais gagner 12-8. Lui pensait perdre 9-11 dans ces eaux-là. Donc c'était une game de tanking, de deux armées, on était sur le scénario avec 6 objectifs qu'on pouvait brûler par le de deuxième tour. Donc on nous forçait à jouer en retrait et à défendre nos objectifs pour empêcher l'adversaire de prendre trop d'avance au score. Donc par rapport à la partie dans sa globalité. On a vraiment joué défensif tous les deux. On s'est explosé à partir du tour 3. Et au tour 4-5, on a tous les deux des, fait des mouvements risqués tous les deux pour essayer d'assurer le maximum de points sur les flancs adverses qui étaient plus protégés. Voilà. Donc c'est une bonne partie, on a vraiment passé un, un super moment. On a bien rigolé, la game était tendue, tout ce qu'il fallait. Quoi. Et bien bon courage pour la suite. Merci. Et à tout à taille. <rire> En théorie, il est 1,5 en hauteur. Il a oui, as as pas, as pas la reine. Il a pas la cohésion. Une unité carrément. Hein. Ah bah oui, c'est logique. Oui, oui, tout à fait. Ouais. En vrai, on va troncher sur ce qui a été décidé, mais voilà. Effectivement, c'est ça. <rire> C'est juste pour que tu fasses gaffe. C'est le seul truc de toute la partie que j'ai eu qui m'a... qui va faire, faire gaffe. C'est le... tellement, tellement euh, pas, pas, naturel, pas naturel par fait, en fait, rapport euh... à ce que tu fais d'habitude. C'est pas naturel. En fait, en fait, bah écoutez, la première ronde euh, est plutôt bonne. Euh, J'avoue que malgré des estimés qui étaient un peu faibles, on s'attendait plutôt à faire à peu près 93 euh, et à les adversaires 67. Euh, au final on arrive à caper, euh, à faire un 131, euh, qui est finalement retombé à 120 parce que... Pour le tournoi, on fait un écart maximum de 120 à 40 pour justement éviter qu'il y ait une équipe qui s'envole de trop parce qu'elle aurait fait un énorme score sur ses adversaires et où du coup elle s'éloignerait trop du reste des équipes. Exactement comme au Wars. tout pareil. Donc là du coup, on se retrouve avec euh, bah, du coup un scoring où toute l'équipe a gagné. Donc ça c'est formidable, ça fait plaisir et ça motive tout le monde, donc ça c'est cool. Même euh, Vorage qui avait estimé qu'il serait à 8 euh, donc, 12 pour son adversaire, a réussi grâce à des bonnes inits et des bons choix stratégiques à passer un 20. <rire> donc, euh, une, sacrée, une sacrée différence. Et euh, je dirais le seul qui a un peu sous-performé, c'était Franck, qui du coup avait s'était estimé à 12 et finalement a rapporté un 11 après beaucoup, beaucoup de surprises de la part du, du joueur Stormcast en face. C'est vrai qu'il affrontait quand même le joueur Stormcast, je sais qu'il joue une grosse liste avec sa Zenge mais. Effectivement, là, ça se voit tout de suite dans le pairing, si vous le voyez, réellement, les Storkas, les Iron Joe, bah, comme on le disait dans le Live méta c'est très fort. Et donc forcément, c'est difficile de... Bah, déjà, en fait, l'empêcher de faire un 20-0, c'est déjà intéressant. Donc, faire un gros score dessus, c'est difficile. Et là, bah, le fait qu'il me rapporte un 11 au lieu d'un 12, c'est absolument pas un problème. Euh, ça, ça va très bien et ça montre qu'il est très fort sur ses estimés. C'était très proche de ce qu'il estime à faire. Donc voilà, et là bah, du coup on est reparti sur euh, un estimé où on est assez proche, je crois qu'on doit être dans les euh, 90 aussi là encore, après on verra aussi l'écart par rapport au, aux prises de décision. Pour l'instant c'est quand même le premier tournoi, ils sont tous un peu sur la réserve, ils ont tous un peu peur de dire qu'ils vont faire plus que 14, donc c'est vrai que d'un coup tout de suite c'est compliqué, mais on est avec un scénario qui est un peu difficile, avec Apex Predator, donc le scénario des héros, et où effectivement bah nous on a, fait la, on a joué la carte de sortir un Son of Behemoth avec Andrea, euh, qui bah, du coup est extrêmement fort sur ce scénario-là vu qu'il compte pour un héros et ils sont trois gros, enfin c'est très difficile de les déloger avec autant de points de vie, en tout cas on va être plusieurs tours pour les déloger donc euh, c'est compliqué, sans compter le fait qu'il pourrait éventuellement déplacer des, des objectifs, mais lui il joue pas de Krakeniteur, on pas de mouvement d'objectif mm -hmm. là-dessus. Mais notre adversaire aussi de la ronde joue, son of Behemoth aussi, eux avec Kragnos mais ça change pas le problème, toujours un gros monstre très difficile à tomber, et euh, deux autres gros. Mais du coup bah, effectivement il euh, faut faire un sacrifice dessus parce que personne ne se sentait à l'aise, et euh, malheureusement c'est encore vorage le pauvre euh, que je me retrouve à sacrifier après ça qu'il joue à euh, Nurgle, et exactement comme Titi avec sa Soulblight Gravelord, le but de ces deux listes est d'empêcher les grosses listes adverses de faire du scoring, et forcément il se retrouve un peu vite dans le rôle des sacrifiés, exactement comme au dernier World's l'avait été Camille. Et est-ce que c'est l'armée Nurgle qui veut un peu ça, qu'on le sacrifie à chaque fois euh, En fait la puissance de cette armée c'est vraiment qu'elle va normalement gagner des points, même si euh, elle va pas forcément en emporter beaucoup. Elle va toujours faire un score entre on va dire 12 et 8, ou 13 et 7, ce qui fait que bon bah faire 7 contre quelque chose de très gros qui est censé forcément scorer très fort, ce serait déjà bien. Euh, là j'ai des gros doutes sur le fait qu'il arrive à faire 7 et lui aussi. <rire> on va pas <rire> se mentir, mais on verra. Euh, L'avenir nous le dira. Sinon effectivement on a des bons scores sur les autres tables. Donc euh, bah, on croise les doigts et on espère qu'ils vont performer euh, encore comme ils l'ont fait. Voilà. Très bien, merci. Écoute, bah, on se retrouve à la fin de cette deuxième ronde pour voir ce qu'il en est. Exactement. À merci à tout le monde. Euh, troisième premier dieu tué. Donc, euh, vous tuez une alarielle, vous tuez un agache, etc., vous gagnez un lot. Arcaon, c'est considéré comme un dieu. Premier à être table rasé. Donc, vous êtes table rasé, vous gagnez un lot. L'ardoise la plus grande plus haut bar, qu'on appellera le prix Sarentaille, bien évidemment. Euh, le plus gros ticket au centre de la Diag. Euh, finir la partie avec autant ou plus de firine que l'armée de base. Donc, si vous invoquez des unités, etc., euh, ouais. vous pouvez le faire. Euh, Donc, premier fiasco. On, on s'en fout des unités, si ça peut être différent. Ouais. ouais. Donc, si, si j'ai 10 si figurines et que j'en invoque 10 et que j'ai plus ça les différents, c'est bon. Oui. Okay. Le premier a cassé un décor de faction. Ouais. Voilà. <rire> et le premier a tué un général de la liste d'armée avec son général de la liste d'armée. Donc, en gros, ce pas les généraux qui sont de base, qui le Manfred, Arkham, etc. Voilà. Et eh ben je vous remercie Merci. Bonne day. Et je reçois Ezek, euh, bonjour à toi Ezek. Bonjour. <rire> euh, Ezek qui s'occupe de l'organisation de ce FTC. Euh, bah, ce que tu peux déjà te présenter. Euh, si ouais, alors. Moi je suis Ezek, euh, mon vrai prénom c'est Ezekiel, donc j'étais déjà fait pour faire ah, du wargame. Vraiment, ouais, vraiment. Ah, <rire> Donc que... j'étais né pour faire ouais, du bah, wargame. <rire> voilà, euh, je suis président de l'Asso l'Indicible, donc c'est une petite association de chabeuil qui fait euh, globalement du jeu et plus particulièrement du jeu de figurines. On mm -hmm. fait plein de jeux, pas que de la ou du 40 000, mais d'autres petits jeux. Et euh, l'idée de l'Asso, c'est faire initier euh, plein de gens au jeu de figurines et puis après faire un peu d'orgas de tournoi, que ce soit à petite échelle ou un peu plus, plus grande échelle. Euh, voilà. okay. Et donc bah, en parlant d'orgas de tournoi, euh, c'est intéressant, mais on ne sait pas, c'est un peu les, les coulisses, les arcanes du truc. Euh, bah, Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour organiser un tournoi Si on a envie là, de, demain d'organiser un tournoi, c'est quoi, quoi le boulot en fait Alors le boulot, globalement, déjà il faut préparer les tables de jeu et les décors. Donc ça c'est un gros boulot qu'ont fait les, les, les membres de l'association, qui ont travaillé dur pour essayer de faire des tables de jeu qui soient équilibrées, jouables. Euh, et quand même joli à euh, faire. Euh, et puis euh, ben, derrière il y a tout un côté administratif qu'on ne voit pas tant <rire> mmh, pour ouais, les joueurs avec le tournoi, c'est la réserver la salle, euh, réserver les traiteurs, etc. etc. Et c'est un boulot qui est super cool parce que euh, même si c'est un peu fatigant, à la fin quand les gens sont super contents et que euh, du coup les parties se passent bien qu'ils sont contents des décors du service et tout bah, c'est super euh, c'est super agréable et puis les bénévoles après une fois qu'ils ont ils ont vu euh, toute leur euh, tous les décors se mettre sur la table de, de jeu ils font ah, c'est moi qui les fais et tout. Et, <rire> du coup ils sont ils sont super contents surtout qu'il y en a beaucoup qui connaissaient pas du tout le wargame il y a encore un an et qui du coup sont bénis maintenant là dedans et qui kiffent l'ambiance euh, bah, voilà l'ambiance est, euh, vous pouvez le constater <rire> vraiment cool euh, tu as beaucoup de bénévoles là sur, sur l'event ou pas ouais on est à peu une dizaine de bénévoles. Euh, L'assaut compte à peu près une cinquantaine de membres. Mm -hmm. euh, et là, j'ai ouais, à peu près une dizaine une dizaine de bénévoles. Alors il y a tout, il y a des gens qui ne sont pas forcément joueurs, qui sont plutôt peintres, il y a des gens qui sont des graphistes, du coup qui nous ont aidés par exemple à faire les zones d'objectifs euh, et des trucs dans le genre. Et du coup, euh, voilà, donc c'est un peu de tout. Des potes qui sont restaurateurs de base qui nous aident aussi, euh, voilà, il y a un peu de tout. <rire> ouais. bah, moi déjà, personnellement, et je pense que tout le monde le fera aussi, euh, on remercie les bénévoles, Merci. on remercie <rire> Merci toi eux. pour cette organisation. <rire> euh, qui est vraiment cool. Franchement l'ambiance est top, on s'éclate, c'est vachement bien. Euh, Est-ce que euh, c'est quoi la suite là pour euh, là on a le FTC aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose à venir euh... Alors euh, nous ce qu'on voudrait avec l'asso c'est pérenniser la création de tournoi, parce qu'en fait la salle est plutôt pratique, la mairie nous soutient pas mal pour faire, le, pour faire ces événements là. On a euh, les restaurateurs du coin qui nous qui nous fait un coup de main, on a de la bière qui vient de plein une brasserie de Chabaye et tout. Donc en fait ah. c'est quand même un petit village et du coup tout le monde a mis la main à la pâte pour que, pour que ça fonctionne ça. donc les gens sont super contents euh, et donc l'idée c'est d'essayer de faire ça à peu près tous les trois mois mm -hmm. donc euh, partir sur de l'équipe du solo euh, partir sur d'autres jeux alors faut refaire du coup des tables ouais, <rire> pour là, du 40k de l'infinity du, euh, du x-wing du légion plein mm -hmm. de plein de choses comme ça donc euh, donc voilà donc nous, notre idée c'est d'essayer de réussir à faire à peu près quatre euh, ouais, tournois par quatre euh, année c'est si pas à faire ouais, c'est ouais, pas s'épuiser. <rire> Bah, écoute, euh, bah, j'espère que ça va marcher, bah, bah, je te remercie encore, j'aimerais euh, remercier du coup les gens qui nous ont euh, vachement aidés pour ça, donc il y a les bénévoles, il mmh. euh, y a les partenaires comme la Brasserie Pleine Lune à Chabaï, leurs bières sont top, Tu euh, y pas pris assez euh, encore, ouais. <rire> il y en a il en encore, il en je t'ai gardé <rire> <rire> il y a la pizzeria du Porsche du coup qui a fourni du coup les repas des, des deux midis et on a euh, notre partenaire la Diagonale du Fou qui est une boutique de jeux qui est super cool à Valence, voilà, qui a, qui a un qui a fourni des lots, qui nous ont aidés pour des animations, etc. Ils nous soutiennent énormément, donc c'est super cool, super cool de leur part. Et voilà, il y a aussi d'autres boutiques un peu à l'extérieur, comme, comme Obi Shop ou au Wargame Nîmes, qui du coup, nous ont aidé aussi, qui nous ont soutenu. Salut euh, à Greg voilà, donc, euh, donc voilà. Donc ils, sont, ils sont beaucoup à nous avoir soutenus pour plein de choses, nous filer des bombes de sous-couches, ouais. parce que ça représente un, mmh. un sacré budget, donc voilà, donc, tous ces, ces gens-là. Voilà. Bah, merci, merci à tous, tous. c'est les acteurs du, du Wargame. Ouais. Donc, Et à euh, la communauté de Creative Wargame aussi. Merci. <rire> euh, bah écoute, euh, bon bah, on se revoit toute la journée, de toute façon. Bah ouais, euh... ouais. autour d'une bonne bière, ou <rire> deux, ou trois. Certain, on verra. <rire> euh, On retourne dans la salle. À toutes. 7, ça va passer. Quoi euh, Tu veux euh, faire une action héroïque Je peux pas soigner la royaïdale. Donc la ronde 2 on a affronté le BDR. Euh, j'ai oublié l'acronyme, ce que ça veut dire, mais je me souviens qu'il y a le président de la OSFF qui est dedans. Euh, donc c'est une équipe régionale, euh, montée avec des gens régionaux, qui sont venus beaucoup pour s'amuser, mais qui avait une petite prétention à faire quelque chose, et qui effectivement, bah, du coup, là, était quatrième à la fin de la matinée. Euh, nous, du coup, on était premier égalité avec les autres, mais comme on avait fait moins de points euh, au-delà du capping que les deux autres équipes, bah, du coup, on était classé 3 et c'est pour ça qu'on est allé taper le quatrième. pour vous donner la petite histoire. Euh, donc, du coup, on a fait un pairing qui était vraiment très bon, il euh, faut être honnête, mais qui, comme je vous l'expliquais, euh, par rapport aux estimés, on ne pouvait pas s'envoler non plus. Euh, mes joueurs, du coup, sont encore un peu sur la réserve. Ils n'aiment pas trop dire qu'ils vont faire du, du 16 ou, ou du 18, et pour l'instant, on ne mettre que du 12 ou du 14, donc forcément, moi, dans mes estimés, c'est un peu compliqué. Mais euh, au final, une fois les scores obtenus, ça s'envole, donc ça c'est plutôt cool. Euh, après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup des adversaires qui n'avaient peut-être pas réfléchi au scénario. C'est-à-dire que du coup, ils étaient bien, enfin ils pensaient être bien, mais finalement par rapport au scénario en lui-même... Ah euh, à chaque fois, il y avait un petit truc comme ça, à droite à gauche poser problème, et souvent je pense que c'est ces petites erreurs là qui ont fait que bah, c'est vrai que c'est dur de connaître 12 scénarios, c'est dur de visualiser tout ça, moi c'est quelque chose que je demande beaucoup à mes joueurs, c'est bah, énormément de boulot de devoir faire ces estimés sur les 8, euh, 8 enfin, les 8 listes adverses et les 12 scénarios ça même avoir un sacré petit pactole de listes à, à étudier, mais euh, ça fait des changements euh, très clairement sur mes pairing et je pense que c'est ça qui nous a mis au dessus sur cette ronde là, euh, en particulier du coup on a eu Titi qui s'est envolé par rapport à son pairing euh, du coup qui au lieu de faire un, il pensait faire une inégalité et du coup c'est parti plutôt sur un 15-5 ce qui est formidable réellement apparemment c'est ces blood knights qui ont tout fait <rire> qui ont fait des charges monumentales et, et ça se passe très bien pour lui euh, on a eu Franck également donc c'était extrêmement tendu et où finalement bah, notre petit ch'ti, enfin notre gros ch'ti on va plutôt dire, s'est <rire> dépassé et elle nous a fait un 19-1 euh, monumental. Euh, ensuite nous avons eu, tac tac tac, euh, Juju qui s'est très très bien estimé ses, ses résultats, euh, Gotrek qui fait, qui fait le taf, hein, on va pas se mentir, euh, de jolies charges parce que là ici on a des décors qui font un pas et demi, qui du coup empêchent les charges de l'autre côté très compliqué à, à réaliser parce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ça en Ile-de-France mais ici apparemment c'est plus une coutume dans la région du Sud-Est donc euh, bah écoutez on, on s'adapte et effectivement ça les a surpris un petit peu et il a dû jouer avec parce que quand on joue un Gotrek qui a que 4 de monde euh, bah c'est pas évident pour lui et il a dû faire des choix stratégiques entre est-ce que je conserve mes objectifs en laissant Gotrek comme ça ou est-ce que du coup je vais essayer d'aller prendre il a fait un choix stratégique très intéressant d'aller chercher non euh, pas l'objectif mais les points de tactique et en vrai bah, c'était malin sur le long terme Il pouvait scorer deux points de tactique en prenant une Battle Line et au tour d'après en prenant le Général c'était quelque chose of King Et bah en fait ça a payé, j'avoue que moi sur le coup j'aurais sûrement pas fait ce choix là Mais en y repensant posément, je pense qu'il avait 100% raison Et voilà, après on a Anka surtout qui était dans le rouge au niveau de ses estimés Et qui en bataillant, peut-être aussi parce que c'était le premier tournoi de son adversaire, donc son adversaire était peut-être pas encore bien dans, dans le mood. Il l'a plusieurs fois aidé en lui rappelant ses fra frappes en profondeur, ces choses comme ça. Donc euh, je pense que la partie s'est très bien passée, hein. ça n'a pas du tout été l'image stéréotypée du gros joueur qui détruit le petit joueur qui s'y connaît pas, normalement il non, y a eu plus d'entraide. je vous invite à voir ça avec lui si jamais, mais normalement ça s'est plutôt bien passé et il euh, y a quand même eu 2-3 voilà, petites erreurs, des placements qui font qu'on n'est pas forcément dans les bulles ou des choses comme ça, et qui malheureusement, bah euh, je pense qu'on l'a tous vécu, hein, le petit, euh, je suis pas entièrement dans le Wally Within 12, bon bah ça y est, c'est un pack qui peut sauter parce qu'on n'a pas un plus en sauvegarde, on n'a pas des choses comme ça, et c'est la bérisina. Donc voilà, mais après sinon tous les joueurs ont été euh, monstrueux et euh, ont rapporté énormément de points, peut-être celui qui a le plus euh, tiré tout ce qu'il pouvait, c'était Vorage, qui pensait réellement qu'il allait être au fond du trou, et qui finalement, euh, malgré le fait qu'il affrontait une son of mode sur le scénar des héros, du coup, bah, c'est extrêmement compliqué de tomber autant de PV euh, comme ça, et qu'en plus il a pas eu le T3, enfin euh, il a pas eu le choix du T3, donc euh, il y a le seul objet qu'il a réussi à prendre qui disparaît, donc c'était vraiment compliqué pour lui, mais euh, il s'est bataillé, il a réussi à rapporter un 12-8, ce qu'on attend, euh, un 8-12, pardon, ce qu'on attend effectivement de la liste Nurgle qui est plus là pour essayer d'empêcher euh, les grosses listes de prendre des points. C'est vrai qu'on pense plus à Stormcast Eternal ou Iron Joe dans les grosses listes en face, mais euh, bah, là, du coup, le Son of Behemoth sur le scénar des héros, c'est une grosse liste. Donc du coup c'est un peu particulier mais il a réussi à bien monter la chose et effectivement bah, un 8 contre une liste qui est censée faire son 20-0, bah c'est énorme. Non seulement pour rapporter les 8 points, ce qui est à peu près ce que devrait faire la Nurgle vu qu'elle est censée marquer entre 8 et 12, mais c'est surtout Empêcher l'adversaire de le marquer. Ce qui fait que vous ne faites pas un différentiel de seulement 8, vous faites un différentiel de 16 avec l'équipe adverse et c'est ça qui fait la différence. Voilà, bah, je pense que je vous retrouverai pour la round 3 en attendant faut que j'aille aider mes petits joueurs parce qu'on a droit à un temps mort ici sur ce tournoi. Donc c'est-à-dire 3 minutes de discussion avec ces joueurs pour discuter stratégique au, stratégie, au moment où ils ont envie de le faire. Et euh, bah, je vous avoue que c'est un énorme bonus pendant la partie de pouvoir le faire. Donc euh, je suis bien en attente de s'ils ont besoin de moi et du coup moi je me balade entre les tables pour être bien sûr d'être euh, utile au moment où ils me posent la question, parce que si je déboule sur une partie et que j'ai pas vu du tout euh, le, le déroulé, etc. Bah forcément, attends, tu veux faire quoi, machin, en 3 minutes, c'est pas assez. Donc il faut que je garde un point de vue euh, euh, stratégique intéressant sur chacune de ces tables pour essayer de les aider. Voilà, c'était ça en taille. A tout à l'heure, à tout à l'heure. Et donc je me retrouve avec deux joueurs, euh, avec un profil assez unique, puisque euh, bah, vous êtes un coup. C'est la première fois que je vois ça en tournoi. Euh, voilà, donc je voulais souligner la chose, c'est intéressant à voir ça. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ouais, Donc euh, moi je m'appelle Jérémy, euh, j'ai 34 ans et je fais du Wargame depuis euh, beaucoup d'années. J'ai euh, commencé avec Warhammer Fantasy euh, Battle en version 5 et j'ai joué jusqu'à la fin de la version 8 et après j'ai repris euh, au début des of C marveilleux où, euh, où bah, je, je me suis mis euh, directement à faire du compétitif et j'ai arrêté euh, compétitif pour m'y remettre euh, bah, avec la période du Covid. Okay. Et, euh, Avant, non. Ah. Et du coup, je joue euh, quasi uniquement euh, Homme Lézard, Séraphon depuis euh, 15 ans. Il est fan de Jurassic Park, c'est quoi Ça, ça se voit on, pas du tout. On dirait, on dirait. Oui, oui. Ah ouais, vous verrez la... son armée qui est très belle. Merci. Je te félicite. Oui. Euh, du coup, moi, c'est Lilène, j'ai 37 ans. Alors, j'ai découvert le Wargame il y a 3 ans environ ben, par euh, Jérémy. Avant, je ne savais même pas que ça existait. Et du coup, en fait, quand je l'ai vu monter et de des figurines, ben, je suis hyper curieuse de nature, donc tout de suite, ça m'a intéressé. Et après, j'ai voulu monter. Euh, Enfin, je l'ai vu faire des parties, je me suis voulu m'y mettre. Après, je suis hyper créative, j'adore tout ce qui est artistique, donc euh, ça m'a plu. Et j'adore tout ce qui est tracé GG, donc ça m'a plu aussi. Donc euh, j'ai regardé d'abord par rapport au visuel, donc c'est pour ça que j'ai commencé avec les Sylvanettes, parce que je trouvais ça super beau, et c'est la nature, les animaux, tout ça. voilà. Euh, après, donc, on a commencé les compétitions. Donc j'ai joué les Sylvanettes longtemps, j'ai essayé de me battre, parce qu'après, avec la V2, c'était compliqué, avec le changement de, des bois, etc. Euh, je me suis battue longtemps. Et euh, après, j'adorais le Dursu c'est pour ça que je me suis accrochée. Et voilà. et, et après, il bah, y a eu le Covid où tout s'est arrêté niveau compète Et après, j'ai commencé les Luminettes, mais après avec la V3, vu que je joue en imitrica, c'était pas très fort, donc j'ai voulu changer. Et cette fois, je me suis basé pas sur le visuel, mais sur euh, le, le type de jeu. de jeu, ouais. Et du coup, bah, et aussi, bah, fallait que ça me plaise quand même le visuel. Et du coup, je me suis arrêté sur les Soulblight, et j'ai monté l'armée, j'ai fini de peindre mes 2000 points euh, hier. Ah ouais. Et oui, sinon, on a fait un tournoi, euh, c'était début. On a fait la méga en double. Ouais on voilà. Deux on en double. En euh, double, du coup, a on l'a fait en 1000 points. en deux fois. Donc j'avais les 1000 points pain et là j'ai les 2000. et du coup, euh, et voilà en sous euh, Et c'est beaucoup plus agréable parce que c'est un peu plus méta que les Sylvanettes. Ouais. Donc, voilà. Ok, mais du coup vous êtes une team de deux euh, constantes? Vous, vous jouez ensemble, je suppose. Euh, je Alors, euh, où on essaie de jouer avec des connaissances? Ah, à non, chez nous, déjà, enfin, déjà l'avantage c'est la la que, bah... que si on veut faire une partie, ouais. euh, on a la table, on a les décors, on a, aussi, armée. le truc, on a, table, on a les armées. Et armée. aussi, le gros truc c'est qu'on a plusieurs armées chacun. Et aussi, on joue beaucoup en proxy. Comme là, par exemple, il m'a entraîné sur euh, du bah, Iron sur du pas... Stormcast. Donc, on prend juste des figurines en proxy, on fait des sacs papier Et du coup, on peut tester tout ce qu'on veut en fait en armée. Donc, elle a découvert des armées qu'elle connaissait pas. comme moi, je suis beaucoup le méta internet et moi j'ai beaucoup de connaissances théoriques parce que je suis du déco à la scène compétitive mm -hmm. elle a moins cet aspect là et du coup bah, je l'entraîne contre des armées qu'elle a pas d'habitude qu'elle peut affronter. Ouais. Et du coup bah, dès qu'on a des groupes d'amis bah on est deux donc il y a juste à trouver deux personnes donc ça va vite pour faire euh, voilà et enfin, on bah, ça permet de jouer joué. en général on essaye de faire une partie par semaine mais euh, des fois on n'a pas le temps et... Pareil avec le Covid c'était plus compliqué parce qu'avant le Covid en fait on allait tout le temps dans un magasin qui a coulé avec le Covid oui. donc ah, euh, on a plus de bon salles bon. et là c'est plus galère du coup ben bah, on bouge pas mal en fait il y, y a pas trop de d'endroit de... fixe comme avant mais bon je débrouille quoi. Okay. Euh, bah, du coup voilà je vois des... vous avez un profil de joueur dur déjà ça joue en proxy et tout ça c'est un truc oui. qu'on retrouve pas. Il chez... faut savoir que mis un moment il était 4 les... en, en Top fait, quand France à un moment, suis... il était très très quand fort. Quand je me euh... suis remis à Age of j'ai beaucoup perfé toujours premier. Euh, donc j'étais à gros niveau, après Sérafond était fort euh, aussi. Il était très été. fort. Oui mais bon, tu n'étais pas aussi un enfin, dé, tu l'étais toujours derrière quand même. En fait peu. disons que j'ai ouais, discuté un peu, j'aurais potentiellement pu rejoindre l'équipe de France à une époque, mais j'avais... Des... C'est beaucoup d'investissements ou... personnels. On, pas on, pas on forcément... parle en parlait avec Sarantay, en effet, il faut... Et justement, le truc c'est qu'on est un couple, qu'on a des projets de couple qui ne sont pas forcément, même si j'adore le wargame, j'adore les figurines, je veux dire c'est mon hobby, mais c'est aussi devenu mon boulot avec le Covid, parce que moi j'ai perdu... Mon job, je suis graphiste 3D, du coup, j'ai perdu mon job à cause du Covid et je me suis je suis passé, du coup, sculpteur de figurines 3D. Du coup, l'armée que j'ai ici, c'est moi qui ai tout sculpté, c'est moi qui ai tout imprimé, c'est moi qui ai tout peint. Donc, je fais un peu tout en fait. Mais alors, j'ai déjà vu tes fichiers, donc quel est ton nom sur le Alors Moi, c'est... Je ferme la Bah vas-y, profite. C'est Claybis Creation, c'est un Ok, c'est Oui. Sérieux Waouh! Voilà. Donc, du coup. Grand, grand fan. Un grand ouais, vrai. J'aime beaucoup ce que tu fais. Et donc, euh, ouais, voilà, tous mes séraphons viennent de là. Et, je... et puis là, bah, je m'attaque aux hommes ça tombe bien, c'est actualités. Oui, donc, oui, Vous parlez de une armée un euh, me faire plaisir à côté, parce que vu que je fais moins de compétitifs, à quelques exceptions, au bon, moins, je veux m'amuser sur les tables et sortir des trucs moins méta, vu qu'on n'est pas que là pour gagner non plus. Okay, ouais. Ouais. Euh, du coup, alors, t'es un peu aussi une jeune joueuse, du coup, de deux ans, oui, oui. c'est très récent. Très et donc, es rentré vite dans le dur, est-ce que c'est pas difficile, quand on connaît pas du tout l'univers, de que, comment te... Ça a été simple pour toi euh, bah En fait, euh, je trouve que, enfin, euh, la scène a un peu changé parce que quand on a commencé, je trouve la compète, c'était beaucoup plus fun. Enfin, les joueurs étaient plus dans le fun. Du coup, on a commencé. Euh, le oui, un, Ça plus à 40 000 niveau ambiance, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas comment et là, dire. Mais ça s'est beaucoup durci la avec euh, Donc, les du coup, mentalités. Quand, ouais, quand ouais. je commençais la compète, c'était bien passé. Et après, enfin, euh, moi, je suis une. Euh, quand je joue, je suis hyper Enfin, euh, j'adore qu'il y ait une super ambiance, mais en même temps, je veux gagner, mais pas pour écraser les autres, mais par rapport à moi-même. Je suis hyper mmh. exigeante avec moi-même donc je vais gagner j'adore la stratégie donc quand je suis dans un truc je suis à fond et j'adore apprendre sur l'expérience donc euh, du coup euh, et vu qu'après ben, on a des potes dedans donc en fait dès que t'as des potes que tu revois bah ben, tu joues et du coup non c'était plutôt facile euh, entre mmh. dedans. Avec donc, une bonne communauté. Oui euh, ça, ça, ça, ça. oui, oui c'est ça en fait. Ouais, c'est vrai que la communauté est oui, très, ça bien. Oui ça aide. Et du coup alors là en tant que femme, c'est on en voit très peu. Oui. On profite pour avoir concerner concerné. Euh, Est-ce que il y a eu des soucis chose de... Je pense qu'il y a beaucoup oui. de personnes qui voudraient s'y mettre et que ça euh... leur fait peur. Est-ce que ben, En général, bon, sauf là aujourd'hui, mais d'habitude, je suis toujours la selfie dans les tournois. Euh, ben, y a, je dirais quand même il y a 60% où ça se passe bien. Après, il euh, y a deux autres cas. Il y a les cas des machos, il y en a, il ne faut pas rêver. Et Il euh, y en a, euh, par exemple, des fois, qui s'étonnaient que je puisse avoir peint, monter mon armée moi-même. Tu pas de main, en fait, sur ça. Genre, euh, qui ah, voilà, qui mm. pensent que, voilà, je ne sais pas, jouer des trucs comme ça. Après, ils voient vite que non. Et, euh, bah après il ya aussi euh, bah, le côté euh, c'est un peu aussi le côté macho mais quand par exemple s'ils si perdent contre une, une fille bah, ils aiment pas. Oui, il y a deux trois qui sont ah ouais. revenus de loin. Ah, J'ai du mal à l'imaginer. Oui mais... il voilà, oui, y a quand bah, même dans la société de façon euh, voilà même chez les geeks il y a aussi des oui, oui, oui. Bah. Tout, mais euh, après moi je suis assez euh, en mode euh, girl power warrior donc du coup euh, ça me dérange pas euh... et j'aime bien en fait justement en fait moi quand je jouais je veux surtout pas euh, faire genre il euh, y a une fille qui participe et elle est nulle en fait si je participe c'est pour euh, à gagner et être forte et du coup euh, parce que j'ai l'impression que je porte un peu le le poids de la <rire> cause. Oui, voilà, c'est ça en fait. Voilà. Je, je joue pas pour faire figuration. Enfin, je suis là pour enfin euh, voilà et... Tu en veux oui, voilà, c'est ça. Bah, du coup, message un peu euh, à la communauté, c'est que quand même, Salut. à 60%, ça fait quand même 40% de pas cool. Et euh, bah, c'est de notre responsabilité aussi de bien recevoir les gens, que ce soit des hommes, des femmes, peu importe. Euh, donc c'est euh, à bah, nous de faire des efforts parce qu'on voudrait tous avoir un peu plus de mixité. Bah, tout le monde. Hein, mmh. Je n'ai jamais vu dire, ah bah, non, non, je préfère qu'on soit que entre hommes. Que, au contraire, Mais ça du permet d'avoir euh... d'autres points de vue sur le mmh. jeu potentiellement, même stratégiquement, des fois, et pense à des trucs auxquels je n'ai pas pensé. Et ça permet d'évoluer des deux côtés, donc c'est vachement bien. Bah ouais. Donc voilà, donc message à tout le monde, il faut travailler sur nous-mêmes. écoutez, je vous remercie. Vous êtes de quelle équipe en fait On est Lord of the Pareil, des connaissances qu'on vient de Lyon. Ok. Et de Grenoble. Et de Vienne. Salut les copains de Lyon, enfin plus 40K, mais vous reconnaissez. écoutez, je vous souhaite bon courage. façon je vais suivre un peu vos performances le reste du tournoi. Et on se revoit dans le week-end. Très grand plaisir, merci. merci beaucoup. Merci à vous. Bah donc, du coup, euh, fin de la ronde 2, comme on avait vu, on avait capé de justesse. Euh, là, du coup, on, affronte, euh, enfin, on a affronté la brigade de répression du sel, donc très clairement la grosse équipe euh, du tournoi pour moi. Euh, évidemment, tout le monde a ses, ses petits favoris, etc. Mais là, je trouve que c'était vraiment une équipe qui avait un roster qui était réfléchi et avec des bons joueurs de la région, très clairement, euh, qui font peur à, bah, à que ce soit mes joueurs ou à moi. Et effectivement, en plus, un pairing qui, je trouve, a été très très bien fait de la part d'Arcan. Euh, je trouve que ça a été beaucoup travaillé. Il y avait une vraie réflexion par rapport au scénario, ce qui n'est pas toujours le cas des autres, parce que c'est une question de beaucoup d'investissement, demandé à tes joueurs. C'est pas évident que tes joueurs te le donnent non plus. Ça hein. fait beaucoup de boulot. Donc là, je trouve qu'il y avait une réflexion là-dessus. Euh, Peut-être... Moins l'habitude que moi sur les pairings, donc sur la fin il euh, y a eu euh, un petit quack euh, je pense sur ces euh, sur estimés et ça m'a permis de glisser un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'était de base la ronde où pour l'instant j'avais le plus de... Euh, mince, euh, non, avant je devais scorer le moins de points en théorie donc euh, voilà on avait énormément de scénarios enfin euh, de, de matchs où on était en 10 10 ou 12 enfin quelque chose de très très serré et où ça pouvait très vite basculer sur une mauvaise décision un mauvais gd une surprise contre l'adversaire donc voilà c'était tendu pour mes joueurs réellement et euh, bon on a eu des très bonnes surprises que ce soit au gd ou au niveau stratégique euh, et comme on avait comme on a dit euh, au moment de l'estimer c'est que finalement il y a peut-être eu des bons match up pour eux mais qui n'étaient pas sur le Bon scénario qui n'était pas assez réfléchi là-dessus. Je pense en particulier à Charik qui du coup a été envoyé sur Leto et où effectivement il a une armée mobile mais Leto en fait c'est tellement espacé que du coup la mobilité il vous faut carrément une téléportation ou une mobilité de, euh, de renard-luminette pour pouvoir aller jusque là. quoi Parce que si vous n'avez pas 36 pas en vrai vous commencez fond de table, vous devez avancer quasiment jusqu'au fond de table adverse là c'est compliqué, ça devient vraiment compliqué donc euh, il a une très bonne mobilité il a une charge à 3d6 avec Kragnos une liste très très bien réfléchie que euh, malheureusement euh, je peux pas trop réfléchir pour les Worlds parce que les Uruquark clans sont regroupés pour les Wards en tant qu'une seule faction donc du coup si vous prenez Joe, vous pouvez pas prendre Splitter ou Cruel Boys un peu dommage mais c'est comme ça c'est les règles, on s'y plie Et voilà. mais c'est une liste qui est très très intéressante si jamais vous devez l'affronter pour euh, Sud-Ouest Faites très attention, elle est forte et le, le joueur qui joue pieds nus comme un Hobbit euh, il en impose aussi, donc faites attention. Euh, du coup dans les résultats qu'on a eu, on a eu du coup comme je vous dis beaucoup de chance avec euh, tous les match-up qui étaient un peu limite, bah, en fait euh, se sont penchés de notre côté. Donc euh, au final ça a fait qu'on a capé euh, à un point près, mais du coup on, on a capé. Euh, je trouve que c'est pas vraiment mérité par rapport à la team parce que c'était très réfléchi, etc. Donc en vrai je trouve ça un peu dommage, c'est vraiment ceux-là qui m'ont mis le plus en difficulté sur les pairings et où du coup on a eu bah, de notre côté euh, des personnes qui sont allées vraiment tirer tout ce qu'ils peuvent, avec Vorage en particulier qui était vraiment négatif sur un match-up euh, contre Son of Behemoth, lui joue en urgueul, euh, Son of Behemoth sur ses vous avez quand même des très gros. Qui encaisse quand même bien et bah, compte pour des héros pendant très longtemps vu leur nombre de PV, il n'y a pas, en fait, comparativement à une liste habituelle où du coup il doit peut-être faire une transition de héros parce qu'il bah, a un héros à 15 PV, un autre héros à 15 PV qui viendra reprendre l'objet. Bah Là vous avez un gros Son of Behemoth qui vient s'installer sur l'objet avec ses 35 PV et c'est. C'est long à tomber pour peu que vous le laissiez à 1 PV, Bah lui il est toujours sur l'objectif, il compte tout le temps. Il va se retirer un petit peu, mais il sera toujours là. Enfin, c'est vraiment compliqué pour lui. Et il a réussi à passer d'un match-up qui était extrêmement négatif à un 8 en scorant bien sur ses, euh, ses, ses tactiques et en jouant très très bien sur le placement euh, lors de la game. Donc, franchement, un gros chapeau à toi, Nicolas. C'était magique. Euh, de l'autre côté, on a eu Titi qui était sur un 10-10 un et qui, du coup, s'est un petit peu plus envolé parce qu'il y a eu une opportunité. Euh, tac, tac, tac. Euh, Juju et Yorin qui sont très très stables sur ce qu'ils me disent. Euh, Camille qui, euh, je, pense, je pense, a, a cru qu'il allait pas faire un gros score et finalement a vraiment fait un énorme score parce que ça, ça Mocrocha nous a fait bon, quelque chose de monstrueux avec un full touche monumental et où du coup une Mocrocha qui a activé son destroyer, donc son artefact euh, magique et qui du coup a réussi à laver 30 mortec. En une seule activation donc c'était ah, pas attendu du coup même lui il a eu des cochons qui sont qui étaient là Alors, on a chargé l'unité qui n'est plus là qu'est -ce, que... Qu ce que nous allons faire donc même lui il s'est retrouvé dans une position où c'était c'était too much du coup l'adversaire ça a été très très dur pour lui et voilà donc vraiment une team au top euh, des choix très très durs à faire pour l'équipe de France du coup maintenant euh, et surtout une bonne ambiance euh, comme vous allez pouvoir le voir parce que là on va aller manger mais vous allez voir l'ambiance est dingue et, et ça ça fait plaisir quoi. <rire> bon, je dois y retourner. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Merci sans Ya tout à l'heure. Tout à l'heure. Pardon On va aller faire un tour du côté de la contre-soirée du tournoi. C'est ça exactement, on C'est la préparation euh... de la soirée. Dis Disons qu'à la base on est là pour servir des bières, il n'y a pas de bière à servir. Donc euh... Et moi je suis là pour animer, j'anime la soirée. Exactement. Voilà. Et nous jouons à la Codex, c'est très beau jeu, cylindre. Exactement. Fin de soirée, Bonne en fin de journée. <rire> Avec l'académie. Bon appétit à tous. On ouais, a voilà, pas d'humeur, mais j'en ai, ai, ai de un là. Il y a des moyens dans l'équipe, c'est cool. Alors, fois, <rire> envoyez des sioux ou que tu parles. Il C'est que par le parles. Ouais. Tout avec le ouais. ouais. Ça Il faut charme. Et l'artiste Ça général. Ouais, charme en live. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, donc je tiens à remercier bien évidemment euh, les Indicibles, l'association le, organisatrice voilà, qui a super bien géré cette organisation. Je tiens à remercier le président qui est là, donc merci au président de la OSFF. Je tiens à remercier. C'est le référent sud-est Andrea, euh, Monsieur Gultars ici. La huitième équipe, la cuillère en bois. Avec 263 points, la team Chabit. Pour le café le matin. Trop, le, le, le goût le s'enlève, les gars. Ah moi, je mange un œuf avec ça, hein. cool, oh. ouais, Ah, Enfin, merci. cuière Cuillère La Cuillère <rires> mmh. c est c est c est bien, beau, <rires> Merci, Capitaine, pour cette vidéo. À la 7ème place, avec 289 points, les Indicibles. <rire> on a deux capitaines. Nous, on pouvait pas le deuxième capitaine c'est pas le mot. Ouais. C'est juste parce qu'on voulait pas ridiculiser les autres. Il nous manque On est beaucoup trop nombreux <rire> ouais. Les indicibles, mesdames, en messieurs oh En sixième position avec 354 points. Les poney fragants <rire> Vas-y dépêche-toi Il y a de nous Il Bravo le coach Alors, <rire> Les indicibles, enfin les poneys fragants, mesdames Allez, allez, de nous, on fait <rire> bon Et Jeff Sam. La team Lord of the Dice À la troisième place avec le lot du coup de second régionaux avec 435 points, la brigade de répression du Seine. Tu peux rendre les bons? Souris au monsieur, et il, il était content bien, là, là. Je suis très content, mais tu ne <rire> pas trop En seconde position, médaille d'argent de cette FTC, mais aussi premiers régionaux qualifiés pour l'étape finale de la French Team Cup, nous avons la team avec 451 points BDR. Mesdames, Messieurs, les qualifiés pour la finale BDR. Et enfin à la première place, avec la modique somme de 595 points sur 600, la Team Academy. Mesdames, Messieurs, la Team Academy. Merci à tous pour cette French Team Cup Sud-Est. On vous retrouvera ici sûrement pour les French Single Cup. Et on vous retrouve à Sud-Ouest pour la prochaine étape de la French Team Cup. Merci à tous et Merci. bon retour Merci. chez vous Et donc on se retrouve enfin pour euh, bah, la fin de ce tournoi. Euh, je suis avec l'équipe Académie. Salut les gars Salut. Salut Vous avez pu les voir tout au long de cette vidéo euh, Insider. Donc, vous avez pu le voir à la remise des prix. Ce sont les vainqueurs de ce tournoi. Euh, notre grande surprise ouais. Ouais, Ils sont fiers On dirait Oh là là ouais. <rire> Ils sont timides, ils, ouais, ils, ils, ils sont modestes et tout ça. Voilà. Euh, les gars, donc c'est une question globale. D'abord ben voilà. qu'est-ce que vous tirez de ce tournoi Pourquoi vous veniez déjà Et euh, qu'est-ce que vous tirez de tout ça voilà. Quelles sont les infos, les, les trucs qu'il faudrait peut-être améliorer ou... Le droit de dire la vérité Là, je me bouffe les oreilles. C'était euh... <rire> ouais, un super tournoi. On était venu surtout pour s'entraîner, pour voir pour s'entraîner pairing pour Guillaume. Et puis pour l'équipe, voir comment on fonctionnait ensemble en termes de cohésion et aussi en termes de bah, expérience d'armée, voir des nouveaux match up peut-être. Euh, on a vu plein de très bons joueurs et tout. Euh, franchement ça a été une super expérience, en tout cas moi pour ma part. Et je pense que c'est le ressenti de l'équipe. Okay. Euh... Franchement euh, une super expérience qu'on recommande bien sûr euh, voilà. venez en FTC pas je, si je, je... Oh. les gars venez en FTC on a eu l'occasion de Bon, on est aussi venu parce que Guillaume, il, il nous tape sinon hein, et <rire> il, fait, il fait mal. Non, mais Clairement, c'était un super training bas, avec euh, des match compliqués et, et un bon très, formateur. C c très formateur. C'était très formateur. On a eu l'occasion de tester beaucoup de nouvelles listes et de nouvelles armées qu'on qu n'est on pas forcément habitué. Donc c'est très agréable de pouvoir tester dans plusieurs configurations, notamment sur les scénarios qu qui seront joués à la Coupe du Monde. Donc c'est une configuration qui nous paraîtrait assez intéressante à, à tester. C'est un grand merci de pouvoir tester dans les conditions des Worlds. C'est le seul tournoi qui existe au monde où du coup, on on est vraiment avec certaines rondes qui sont exactement comme au World, en équipe de 8. Je connais aucun tournoi actuellement dans le monde entier qui se fait en équipe de 8. Donc réellement, nous, ça nous permet de tester des rosters, tester des listes, se confronter à la réalité des choses, se rendre compte que, ah bah mince, en fait, telle liste, elle est nulle complètement sur cette ronde-là j'ai envie de serrer quelques-uns, et en vrai, bah du coup, oui, on re-réfléchit le roster, on re-réfléchit tout ça. Adapter peut-être la liste sur 2-3 petits points et tout, enfin c'est dingue l'entraînement que ça a pu être, c'est vraiment super impressionnant. Un énorme merci à nos adversaires et à la OSFF, à la FTC, aux orgas qui, qui étaient là sur, sur cette FTC-là, enfin vraiment franchement un grand merci à tout le monde. Merci à Creative Wargame d'avoir couvert l'événement Si on en est au remerciement, ben je vous remercie aussi de nous avoir invités, c'est grâce à vous si on est là. Les amis, la magie du montage permet à mon moi du futur de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Je tiens à remercier l'OSFF pour nous avoir invités à cet événement. Vous retrouverez tous les résultats du tournoi sur leur site dans la description. J'en profite aussi pour vous dire que nous sommes de nouveau invités au prochain FTC Nord-Est, à Cherbourg, le week-end du 31 avril. Donc, euh, si vous voulez venir me voir, me faire un coucou, etc., j'espère vous croiser. Mais avant ça, petit rappel, nous serons en live les 21, 22, 23 et 24 avril pour le Creative Wargame Festival. C'est 4 jours de live avec des parties de Warhammer 40 des Dead of Sigmar, de Blood Bowl et plein d'autres petites surprises, des invités, notamment l'équipe de l'éditeur de jeux Monolith, dont on avait déjà fait la présentation d'un de leurs jeux Mythic Battle Ragnarok. On aura aussi Skura, Creative Charlie, plein d'autres, je ne vais pas vous faire la longue liste. Pendant ce festival c'est aussi nos partenaires qui tiennent à vous remercier en vous offrant euh, tout un tas de cadeaux. Crank Wargame vous offre un tapis de jeu, My Place un bon d'achat de 50 euros à dépenser sur leur boutique, et My Scenery vous fait gagner toute une table WTC d'une valeur de 490 euros. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire sur le site creativewargame.fr, lien dans la description, et un tirage au sort aura lieu à la clôture du festival le dimanche soir. Donc un grand merci à ces partenaires, j'espère que vous serez nombreux pour cet événement, qui nous tient vraiment à cœur, on a vraiment tous hâte, là on est super chaud. Donc j'espère que vous allez ramener du monde, hein, amener votre famille et tout ça, bloquer les 4 jours, ça promet d'être épique, je pense. D'ici là, je vous dis, ciao les seigneurs de guerre